Salut toi, tu vas bien Alors euh, on est le 2 septembre là, hein j'ai un peu de retard sur mes publications. Mais je m'y colle enfin. Jusqu'ici c'est mon trajet le plus classique. Hein je vais m'engouffrer euh, sur le Garigliano. Et puis je vais remonter Exelmance euh, et je vais remonter un petit peu plus loin que d'habitude pour euh, passer par la porte maillot. J'avais envie euh, d'aller expérimenter un petit peu plus loin. Euh, beaucoup plus loin même, après le pont de Courbevoie, euh, l'avenue de Verdun, le boulevard de Verdun, à Courbevoie, où on nous a livré euh, une petite piste euh, sur le côté droit. Et une voie de bus qui, est, qui était préexistante, dans l'autre sens, mais euh, qui est devenue officiellement cyclable. Voilà, Jusqu'alors, il n'y avait aucune signalisation euh, visant à autoriser euh, l'usage de ces voies de bus euh, de chaque côté, quand il y en avait deux ni horizontale, ni verticale, et à désormais, donc euh, dans le sens Courbe-Voie-Paris c'est une voie de bus cyclable et dans l'autre sens euh, une bandelette euh, sur la droite, exactement comme ici. Alors euh, au moment où j'enregistre ma voix, on, est, on, est, on a dépassé la mi-septembre, hein. depuis que j'ai repris euh, la dernière semaine du mois d'août, on n'a pas connu euh, une seule, on n'a pas pris une goutte en fait, il n'a pas plu. Donc je suis toujours euh, en selle sur mon Specialized Roubaix, hein, c'est mon vélo en, en plastique, en carbone, vélo de route, voilà, donc euh, je suis équipé euh, avec euh, un short technique, euh, des chaussures à cales des cales, euh, voilà, mon petit bidon, j'ai un peu l'air d'un sportif, alors que j'en suis pas hein, d'ailleurs. Et ben c'est plaisant, c'est plaisant, voilà, alors euh, ça commence à être un petit peu coton à certains endroits parce qu'il y a les... Les glands et euh, surtout les marrons là, ça fait deux trois semaines que c'est la fête aux marrons. faut faire un petit peu attention quand t'as des petites roues toutes fines quand même avec des tout petits pneus. Mais du fait qu'il n'y a pas d'intempéries et tout ça, euh, bon, je suis bien avec un vélo tout nu, là. il est absolument pas équipé en garde boue ni pour bagages. Hein. je suis en mode sac à dos, comme un petit sportif, un hein, Raymond, dirait d'autres personne. L'allée des fortifications, il se passe toujours un tas de choses. Hein. C'était donc le 2 septembre, je sais même plus si il si, si, y avait eu rentrée scolaire, tout ça, enfin oui. Mais c'est quand même assez fréquenté, voilà, avec des piétons, des enfants, des gens... Même si c'est officiellement une piste, comme c'est le seul truc qui est un petit peu euh, revêtu, les piétons préfèrent ouais. venir marcher ici. Et, et donc j'ai croisé cette, cette personne, cette octogénaire, hein, sur son petit vélo, avec sa béquille dans le dos, tu vois tu, tu imagines très bien euh, la personne qui a du mal à marcher qui a des problèmes de hanche ou ceci cela qui se déplace à bicyclette parce que bah, ça élimine beaucoup de problèmes <rire> en termes de mobilité évidemment c'est pas super fréquent ne hein. croise pas euh, 20 par jour les personnes ne stage là en selle mais je trouve ça rassurant et ça me fiche le sourire de voir ça Et puis c'est tout je sais plus par où je peux passer éventuellement là. Celui-là, à gauche, c'est du pavé. Et ça, ça, c'est nul. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors, dans la mesure où je m'insère, et bah, ben, boum, j'y vais. Oui, finalement, la portion gravele était nulle. Hein. Pourquoi je pas prise C'est nul. Oh, oh, oh. oh C'est le tiers-monde, là. Ça se trouve, il y a une belle piste sur euh, juste une rue parallèle un tout petit peu plus haut. Allez, ah oui, c'est ça. Invasion des Migos. C'est nul. Ah, attention, c'est toujours un peu problématique ça. Bon ben bah voilà, hein, j'ai testé le Maréchal Manouy, <rire> échec total. Je, évidemment, j'y remettrai pas mes roues. Hein. Encore une fois, c'est un vélo de route, hein. c'est quand même assez rigide, même s'il il s'appelle Roubaix. Donc, euh, donc, on pourrait croire qu'il est fait pour les pavés, mais là, c'est des pavés extraordinairement pourris. C'est pas très agréable. Donc, ouais, je cherchais un petit peu à changer de chemin, voilà, trouver euh, pour rejoindre ensuite euh, la continuité de cet axe cyclable là, qui donc de facto euh, subit une discontinuité. Vas-y, quand je à la première ma piste. Attention, venez hop. hop Ah bah ben voilà, c'est bon, attention, venez down. Bon, ça s'affine hein, tout ça. j'aurais pas osé euh, la laisse comme ça, hein, en selle. Ça avait l'air bien précaire tout ça. Là. et, euh, et euh, À titre personnel, quand j'arrive à vélo euh, dans ce genre de configuration, je me méfie, mais alors euh, très très fort. Hein, qu'il suffit que le chien parte avec la laisse et tout ça. Enfin, le cycliste qui tombe dessus après, enfin, ça peut être dramatique tout ça. J'aurais pas osé toute cette eau gâchée là à gauche. Pourquoi Pourquoi ce caniveau est plein Bon, ça fait le bonheur des oiseaux. Ah oui, oui j'ai pas précisé, mais il faisait bien chaud hein, à cette époque-là. Doucement, euh, on se rapproche de la place du Maréchal de Latre de Tassigny, actuellement sur une piste cyclable obligatoire, hein, puisque le panneau est rond, le Lilol, tu vois même plus où elle se trouve, la piste. Et voilà, bienvenue en enfer. Aussi parmi les pires pavés de Paris, hein, clairement. Il Sauf que là, je suis passé dans, une, dans un trou de souris. <rire> un petit peu euh, comme dans un rêve, C'est pas toujours le cas ici. Hein. Ensuite, on se retrouve sur euh, le boulevard extérieur, le hein, boulevard des maréchaux, pardon. Et avec une espèce de gymkana. Euh, tantôt il y a de la piste sur le trottoir, tantôt c'est de la contre il y a, il n'y a pas, euh, tu sais pas trop, euh, avant il y avait, et puis euh, ça a disparu. À partir d'ici, il y a beaucoup de travaux hein, jusqu'à la porte-paillot qui est pas si loin. Hein. Là, je viens de passer euh, pied à terre hein, pour euh, passer le feu comme un piéton, en fait. C'est un peu coquin comme attitude, mais c'est pas malhonnête. Je vais rester euh, dans les règles. Ah Et ben, rip la voie de bus J'ai l'impression qu'il se prépare quelque chose à gauche là. me trompe, je... Ah, qu'on okay, est déjà un maillot en fait Bon, allez, allez Allez, c'est c'est à dire, euh, c'est orange qui est comme l'écran. Ah, oui, c'est orange qui est en euh, retour. Alors, j'aime pas du tout la config là. Donc, ce que je fais, euh, pied à terre, et même tout là, je sais pas par où passer ici. Donc, j'aille à gauche. Oh là là, ça me plaît pas du tout. Ah, Hop, et voilà, on y va. Donc, alors je grimpe là. Ok, d'accord. Donc, pour mieux faire, il je grimpe ici. Ok, d'accord. Là, donc, je vous remercie la moto bicyclette. Attention à vous. Ah, ça pratique moyen. Attention, je passe. Voilà. c'est ça le mélopolitain. Ah mais là je peux y aller, un ouais. ouais, je crois que oui. Pas de panneau pour tomber. C'est débiose parce que... il va jamais passer vers là, on est d'accord. Hein. C'est un réquietté le cycliste là, qu'il faut arrêter là. Voilà. Hop. Donc on peut repasser ici. Ok, je prends. petit panneau pour y aller non plus dans le temporaire j'ai pas le droit C'est là sur la barrière on oh là, là, un peu château brûlant, là. Alors, tout là éventuellement je vais me péter la gueule là on est sur le tracé du futur t3 qui okay. est okay, donc euh, prolongé sur la porte tanière, la porte maillot dans un futur euh, moyen-proche. Ici, on avait une super bidirectionnelle euh, au centre. Là, on voit les, les vestiges des débutaux qui ont été brûlés. Ouais, elle était chouette cette piste, je bien. Une bidire au centre avec sa propre séquence de feu. Je l'avais présentée d'ailleurs à l'occasion d'une des liables. Je te la mettrai en lien, en commentaire. Bon, bah ben, là, c'est, voilà, comme je disais, euh, sur l'instant, hein, c'est les travaux du tramway, euh, la prolongation. Donc, c'est un petit peu euh, coton, hein, pour se faufiler euh, dans tout ce petit coin. Restez <rire> là. C'est vrai, quoi, mince. Ouais, ça m'oblige à me déporter. Tiens, qu'est-ce que je fais je tente de la contraler, C'est un peu bébête, bah la réinsertion est un peu houleuse, on hein, va dire. Bon, alors le boulevard Victor Hugo, on est à Nuit sur scène, évidemment, il hein, y, y, y, y a 100% de l'espace qui, qui est alloué à l'automobile et son stationnement. Et euh, alors, on va pas dire que là, il y a une piste qui crée des bouchons. Hein. Néanmoins, il y a des bouchons. C'est un peu l'heure de pointe, mais enfin l'heure de pointe en mode Covid, euh, télétravail et tout, euh, j'ai connu ces endroits hein bien plus en mode Carpeucalypse qu euh, qu'actuellement. On rejoint le boulevard Bino, avec euh, donc cette piste qui a été en travaux pendant deux ans et qui a été livrée euh, l'an passé. Et voilà, c'est aussi fait pour ça. Hein euh, la maman et son gamin euh, qui se déplacent dessus en trottis, et eh ben, très bien, tant mieux. Euh, J'allais dire, je prends mon mal en patience, c'est même pas du mal en fait. Dès lors que je prends la piste, je m'attends à ce qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent. Et puis, c'est bien le moins. Par exemple, moi, ça me manque m'enquiquine quand je suis sur la route limitée à 80 et qu'on me klaxonne parce que je ne vais pas assez vite, parce qu'évidemment, je ne vais pas à 80. Donc, je ne vais pas me mettre à les sonner et à m'agacer qu'ils soient sur la piste à 5 km heure. Je m'en fiche. Ça renvoie à tout un débat actuellement parce qu'il y a tout un une levée de foule sur les réseaux sociaux contre les cyclistes, parce que les cyclistes, ils se mettent à sonner les piétons, et ils se mettent à ne pas respecter les priorités piétons, et à passer en masse à certains carrefour où il y a des passages qui ne sont pas régi par des feux, donc, théoriquement, bah, tu t'arrêtes. C'est bien la moindre des choses. Allez, ah on pas propre, ça Sérieux, t'as quatre bois, mon gars donc, Je comprends pas cette espèce de... L'explosion, euh, en visibilité finalement, il n'y a, y a pas plus de cons à vélo qu'il y avait des cons à vélo jadis, sauf qu'il y a beaucoup plus de vélos, <rire> il y a beaucoup plus de cyclistes. Donc fatalement, bah, ça augmente le nombre de cons mécaniquement. Mais ouais, s'il vous plaît, un petit peu de respect pour les piétons. Bon, alors on a bien vu sur Verdun, hein, cette petite piste qui fait à peu près la moitié de l'axe, et ensuite on retourne sur une voie de bus qui, elle d'ailleurs, n'est pas n'était pas encore siglée le 2 euh, septembre. Peut-être qu'elle l'est maintenant, siglée en tant qu'autorisée au cycle. Hein. Dans l'autre sens, elle l'est désormais, hein. comme je disais au début du programme. Je parle du 2 septembre parce que j'ai pris l'habitude de plus passer par là, parce que ça a été en travaux pendant très longtemps, c'est pénible. Et que quand ça bouchonne, c'est un enfer pour se faufiler. Et puis en plus, il y, y a toujours des véhicules garés au mauvais endroit. C'est pas très agréable. Oh bon, dis donc, c'était pas vert du tout, là. C'était même plutôt rouge, hein. Mais les cyclistes grillent les feux, comme on dit. Bon, au point de l'Europe, on enchaîne sur le boulevard de la République. C'est la Gare de Colombes, c'est très véhiculaire. Ne cherchez pas les pistes. Il n'y en a pas, sauf sur quelques portions départementales. Donc, issue d'un travail d'urbanisme non décidé par euh, la mairie de la Gare de Colombes. Mais ma foi, c'est assez large. Et dès lors que les gens se mettent pas à deux de euh, c'est très, très rare qu'ils se mettent à deux de fronts ici. Tout bêtement, parce que ça passe vraiment très très mal, tout <rire> simplement. Donc il y a quand même la place de, de nous dépasser tranquillement. Et puis bah, quand aimes tartiner euh, sur le boulevard de la République, tu peux tartiner, ça c'est chouette. Voilà, tu peux te caler à 35-40 plus en sécurité que sur une piste cyclable. Ça va, on dérange pas, ils sont là tous les jours. Tous les jours, ils sont là en double file. Alors ça dépend de tes horaires. Moi, je débauche assez tôt. Donc euh, ceux qui passent vers 19h-20h, je pense que il y en a plus, c'est ce que me disait mon épouse, en l'occurrence. Ensuite, je passe par la zone piétonne du boulevard de la République, où je suis absolument autorisé à circuler, comme dans n'importe quelle zone piétonne, mais à vitesse limitée. Et on rejoint le boulevard national, donc l'axe départemental, donc un aménagement qui ne vient pas de la mairie, de la Garenne. Fun fact, le maire de la Garenne, c'est le chef des, du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, devant lequel je passe tous les jours. Le petit coupe-gorge, ensuite, pour poursuivre tout droit. C'est marrant, ce maire qui sauve des vies toute la journée dans son travail, mais qui ne veut pas tellement sauver dans sa ville. Tiens, des enfants à vélo, en autonomie. Il n'y a pas belle la vie Ah non, il y a la maman, devant. Enfin, j'en vois aussi en autonomie dans ce coin-là. J'en ai rarement parlé de cet itinéraire le long du tramway dans ce sens-là. Ben C'est un mélimélo mélo de, de pistes, de contre avec des petits zigzags dans tous les sens. Évidemment, quand c'est de la piste, c'est de la piste sur trottoir, donc avec tous les conflits d'usage qu'on peut imaginer en la matière, particulièrement au niveau du supermarché Leclerc. Alors là, ce soir, aucun problème à l'horizon, mais tous les jours, systématiquement, tu trouves des piétons dessus. Parce que ça a été mal conçu. Moi, j'estime je, que, à partir du moment où tu te retrouves avec des piétons sur ta piste cyclable, c'est que la piste cyclable a mal été conçue. D'ailleurs, on voit bien la différence flagrante d'allure, tout simplement, nos ma manière de rouler, quand je suis sur la contre-allée, globalement, j'ai 5-6 km heure de, de plus que quand je suis prudent sur ma piste. Oh Le feu était rouge, encore on toujours regarder, près du pont de Même quand t'as le feu vert, il y a des gens qui l'ont aussi, comme c'est bizarre. Euh, voilà, encore des piétons sur la piste aussi. Bon, voilà, vous connaissez mon, mon idée là-dessus. Je suis vraiment pas du tout un fan des aménagements cyclables sur les trottoirs et sur l'espace des piétons. Ah, tiens, un de piéton. C'est comme hein. Est-ce Est que je commente Bon, bah, ça vaut pas la peine. Quand ils sont pas sur la piste, euh, sur le pont, hein, évidemment. Bon là je précise le petit bonhomme est vert, hein. voilà tout le monde s'est engagé dans le carrefour, c'est encore euh, une infraction, on tient de, deux de camionnettes euh, sous le pont, euh, sur le trottoir également. Là c'est pareil, le petit bonhomme et vert, et encore c'est calme en ce moment, hein. Voilà, il y, y, y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas repris leur voiture. Donc euh, <rire> on se sentir bien, on s'en sentir mieux qu'avant le Covid on va dire. Et puis toujours infiniment beaucoup de saumons hein, sur ce pont de Beson. Les saumons, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le cycliste qui, tel le saumon, remonte la rivière à contre-courant pour aller se reproduire <rire> avec un autre cycliste. On les appelle les saumons, voilà. Alors Beson-Plage, donc euh, un petit coup de rue Émile Zola dans le prolongement du pont. Et puis Place Lénine, je vais chercher à traverser pour aller chercher ma rue Maurice Berthaud. Euh, c'est genre une traversée en quatre temps parfois. On regarde bien, ça accélère 20 fois. Euh, J'ai eu deux cycles de feu pour les autos. Euh, et au milieu de ça, un seul cycle piéton. Enfin pas au milieu de ça. Au bout de deux cycles de feu toto. Bon, c'est pas cool. <rire> c'est pas cool parce qu'il y en a pas mal des piétons. Et puis, bah, doucement, c'est la rue Maurice On arrive à la maison. Alors, c est, c est, comme il y a beaucoup de travaux dans le bas de Beson, le bitume est totalement ravagé par les, les poids très très lourds. Hein. Et puis tant que c'est pas fini, eh ben, euh, on voit pas l'ombre euh, d'un bitume tout frais, tout beau. Euh, J'espère que ça viendra bientôt, parce que il euh, y a vraiment des endroits où, où on n'en peut plus, quoi. <rire> Particulièrement la rue qui est parallèle à la rue Maurice berto que je prends le matin pour, pour descendre. Celle qui est dans le prolongement de la rue des Frères Bonnef. Bon, et eh ben voilà, je suis arrivé. Je te souhaite euh, une excellente journée, une excellente soirée, en fonction de l'heure. Euh, un bon week-end, des fois, si, si ça se tombe bien. Un petit bisou. Et puis à bientôt, salut